Le RERE, autrement appelé EOL, arrive sur Poissy. Parlons-en Absolument pas, puisque EOL vient remplacer la ligne J et le RERA. Certains veulent nous faire croire, justement, que cela va constituer une offre de transport supplémentaire. Aujourd'hui, certes, le RERA ne fonctionne pas très bien, mais vous avez le choix de prendre soit la J, soit le RERA pour vous rendre sur Paris. En l'occurrence, avec EOL, il n'y aura plus qu'EOL. Peu de bénéfices d'EOL pour les Pilsiakiers, en revanche, des désagréments supplémentaires, notamment en matière de bruit. Puisque autant le RERA s'arrêtait à Poissy, EOL, lui, continue jusqu'à Mante-la-Jolie. Donc avec une fréquence plus importante qui va augmenter le, la question des points noirs bruit. L'autre désagrément, c'est la sous-capacité des d'éol à son démarrage. On sait déjà que les pissiaqués voyageront debout, puisque en partant de Mantes, il y aura déjà les voyageurs provenant de Mantes, et pareil lorsqu'il partira de Paris. Je reproche à la municipalité actuelle son manque d'anticipation et son manque de stratégie. Pourquoi est-ce que le mur anti-bruit n'a pas été négocié avec lîle de france Mobilité avant le début des travaux on sait qu'il va y avoir d'énormes travaux en lien avec le pôle gare en centre-ville et que cela va générer une circulation supplémentaire. Pourquoi est-ce que des pistes cyclables n'ont pas été prévues au préalable pour essayer de désengorger la circulation Autre point, pourquoi n'ont pas été discutées des alternatives possibles au RERA afin de rassurer les sur la double possibilité de se rendre à Paris Donc il y a plusieurs questions qui restent en suspens et qui augmentent l'angoisse des Pisiakés au sujet des possibilités de transport.